D'abord, je regrette cette décision du Conseil constitutionnel parce qu'il y avait plein d'arguments pour ne pas valider cette loi, mais le Conseil constitutionnel a encore une occasion de se rattraper avec le deuxième rip que nous avons déposé et qui permettra de rendre la parole aux Français et de sortir par le haut, par la démocratie de cette crise dans laquelle on est. Mais surtout, surtout, la décision du Conseil constitutionnel fait que cette loi aujourd'hui euh, est amputée des mesures dites sociales qu'il y avait dedans. Ça veut dire que cette loi qui était déjà grave, aujourd'hui c'est la pire des lois, sans même les quelques mesures de progrès social qu'il y avait dedans. Et donc j'appelle, j'appelle le président de la République, j'appelle la première ministre à surtout ne pas promulguer la loi dans les 48 heures comme nous l'entendons. Ce serait une véritable gifle